56 avenue de l'URSS. C'est ici, dans le quartier de Saint-Anne. Tu peux venir en train, en bus, avec le métro, à vélo. En auto, mais c'est moins écolo. Un lieu et une institution chargée d'histoire, mais gage d'avenir. C'est de Toulouse, école supérieure du professorat et de l'éducation, rattachée à l'Université Toulouse Jean-Jaurès. Le master MEF, Métier, Enseignement, Éducation, Formation, contient quatre mentions. La mention 1, Professeur des écoles. La mention 2, Professeur du secondaire. La mention 3, CPE, Conseiller Principal d'Éducation. Ces trois mentions préparent un concours. La mention 4, Pratique et Ingénierie de la Formation. Ces quatre mentions l'obtention d'un Master 2. Un temps à distance. L'ESPE dote après inscription ses étudiants de services numériques, un environnement de formation à distance Moodle et de classe virtuelle avec SaBA Meeting Sandra. La BUFM comprend 10 médiathèques dont 3 à Toulouse, Archipel est un accès aux ressources numériques. De nombreux services sont disponibles sur l'espace numérique de travail. Un temps en présence, cours, regroupement, projet dans des salles multimédia équipées d'ordinateurs récents destinés aux formations, au et par le numérique. Un temps de détente grâce à son parc avec la carte multiservice qui donne l'accès au restaurant du groupe et à l'utilisation des distributeurs de boissons et de friandises.